Les pleurs. Ouais. La position de la femme mmh. dans, la, dans telle ou telle culture n'est pas du tout la même. Pas du tout. n'a pas vu Jésus, on n'a pas vu <rire> marié, quoi. Je vais voir le, la, la, la soumission comme similaire à l'esclavage. Mmh. Tu dis, je serai esclave de cet homme, il va rentrer, il va dire, femme, viens laver mes pieds. Voilà, c'est C'est comme ça que penses -tu des, des disputes avant le mariage et les disputes après le mariage J'ai envie de faire un avant/après le mariage de de mon expérience personnelle mm -hmm. en apportant plusieurs points dans le avant et plusieurs points dans le après. Okay. Euh, les disputes avant d'être marié. Déjà, quand on n'est pas marié, on n'a pas d'attache, donc il est plus facile de dire bon bah je vais te quitter. Euh, ou euh, non finalement je me suis trompée mmh. donc en fait pendant les disputes avant le mariage, hors mariage il est plus facile de se défaire de la personne d'accord il n'y a pas d'enjeu qui, qui est encore là donc malheureusement on prend cette liberté des fois de, de se dire bon on fait un break, on mmh. arrête voilà, tu, de toute manière tu ne me conviens pas je me suis mmh. trompée, tout ça parce qu'on n'est on pas encore marié donc déjà il y a ça euh, les disputes avant mariage elles vont être un peu plus superficielles et, euh, et ces disputes-là vont... Euh, la manière dont on va les surmonter ça, ça va montrer aussi de comment ça va se passer après. La manière dont, euh, dont, dont est-ce qu'on a l'orgueil pour, se, de, pour euh, voilà, se rester longtemps fâché euh, ou bien est-ce qu'on va se demander pardon rapidement mmh. Comment on va réagir en fait La, la manière, la réaction de l'autre avant le mariage, ça en dit long sur comment il va réagir pendant les disputes mmh. après mariage en fait. Donc ça, c'est hyper important. Et les disputes avant mariage, euh, moi, selon moi, elles n'ont elles elles ont pas grande importance en fait. Voilà, mmh. elles n'ont pas grande importance. Donc, euh, donc ça passe. Maintenant, pendant le mariage, après le mariage, le, le même premier point que j'ai souligné dans le avant, où j'ai dit, là, on, on, malheureusement, on prend la liberté de se quitter. Quand on se dispute dans le mariage, là, on sait déjà, en tant que chrétien, euh, que, que Dieu est témoin, déjà. Dieu est témoin de ce qui se passe dans notre vie de couple. Et là, on sait que malheureusement, on est unis. Coco. <rire> donc, en fait, on se dispute, mais on est marié, mm. et le seul moyen de, de truc c'est de, de divorcer, mais seulement on va pas divorcer. Va... C'est un mariage qui s'est fait devant Dieu, euh, où, où on a dit, on, voilà, on a des témoins, où on a dit qu'on allait se aimer pour la vie, tout ça. Là, les enjeux sont pas les mêmes, mm -hmm. donc là, tu es obligé, si tu veux que ton mariage marche de mettre ton orgueil de côté chose que avant tu pouvais euh, dire j'en ai rien à faire je garde mon orgueil je reste sur mes positions si il vient pas je le laisse mm -hmm. et ben à, pendant le mariage mes amis et ben vous pouvez pas réagir comme ça et Dieu même vous dit que vous qui euh, partagez le même euh, la même couche, le même lit vous ne pouvez pas vous coucher <rire> sans vous être réconciliés c'est ça donc là vous avez une grande responsabilité en fait, donc les disputes, pendant, après le mariage, ça, les enjeux ne sont pas les mêmes, mmh. déjà. Donc ça, j'aimerais vraiment souligner ce point, parce que dans le mariage, les disputes, ce n'est pas à prendre à la légère. Et il faut vite se réconcilier avant qu'une brèche ne s'allume, avant que l'ennemi euh, profite. profite de cette situation pour s'engouffrer dans votre couple et mettre du désordre. Mmh et après la rancœur, la rancœur, la rancœur et après ça sera difficile à rattraper et c'est pas ça la vie maritale donc les enjeux sont pas les mêmes l'intensité n'est pas la même pas du tout après dans le deuxième point que j'ai abordé, la superficialité là dans le mariage généralement il va y avoir peut-être des sujets un peu plus sérieux qui vont... là il faut trouver un commun d'accord Là, dans le mariage, avant le mariage, peut-être que c'était superficiel, euh, j'aime pas ta chemise, ou je sais pas, euh, viens à l'église avec moi, il n'a pas envie. C'était des sujets superficiels parce que vous viviez pas ensemble. Là, vous partagez des, des, des choses, ça touche aux finances, ça touche, à, ça touche au quotidien, ça touche au budget, ça familles, touche à, aux familles. Toutes, toutes Là, les sujets sont beaucoup plus sérieux. Donc, ce pas des disputes superficielles et du coup, euh, là, il va falloir trouver des solutions. Et mes amis, là, il les... faut trouver des compromis, mmh. l'ego, faut le mettre de côté, faut savoir communiquer. Et c'est pour ça qu'après le mariage, la gestion des disputes n'est pas la même. Donc, euh, franchement, euh, le... les disputes dans le mariage ne sont pas à prendre à la légère il faut communiquer, il faut se pardonner, il faut se demander mutuellement pardon, il faut pardonner à l'autre, et, et reconnaître ses torts, et régler le plus vite possible. Plus et vite. ça, c'est... Et vraiment, c'est pas évident, tous les jours. C'est plus le temps passe. Moi qui suis jeune mariée, je peux vous garantir que j'ai pas eu la, la maturité au début de mon mariage, de reconnaître tout de suite mes torts. Je, je voulais continuer... Bah, en même temps, c'est frais. C'est frais. C'est vrai, je me suis dit, mais c'est pas possible. Justement, ça, ça, re, ça rejoint cette notion de soumission. Je me suis dit, mais quand même, j'ai raison, tout ça. Je vais pas me soumettre alors que j'ai raison. Euh, je vais pas lui laisser le dernier mot. Mais c'est ça. Et au début du mariage, eh ben, ça fout des problèmes. Ça, ça met des problèmes dans, dans le couple. Et je vous dis, c'est vraiment nuisible en fait. Donc, euh, des donc, disputes après mariage c'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux et à éviter <rire> faisons tout pour la paix en fait et c'est facile à dire mais c'est pas facile à faire et moi au début de mon mariage j'ai eu beaucoup de mal euh, à m'humilier dans ce sens et, et ça provoque moi honnêtement je, je, je le dis ça provoque des dégâts mmh. au début du mariage ça provoque des débats et, et des dégâts et ça peut faire en sorte que bah, ça casse donc évitons ça Évidemment. Si moi je vais rajouter un truc, c'est juste pour faire une liaison entre l'exemple qu'on disait, il faut avoir mmh. des exemples. Moi, par exemple, dans mon cas, avant le mariage, franchement, j'ai vraiment pas un bon caractère. Dieu m'a changé, merci, mais j'avais vraiment pas un bon caractère. Si mmh. je me fâchais avec Francis, moi, revenir Depuis quand Moi, revenir <rire> Moi, c'est même les amis. Jamais, jamais je vais revenir. Moi, je t'ai pas comme, comme Caro. Ah ouais, jamais je vais revenir. Et quand je me suis mariée, des fois, je m'étonne moi-même à faire le premier pas, parce que je me dis, c'est trop important. C'est trop important, faut pas que des choses se cassent. Mmh. Faut pas que l'ennemi vienne dire, t'as vu comment elle réagit Regarde comment depuis ah, quelque temps, c'est pas me temps me comme ça, ah, vraiment. Moi j'ai dit non, non, non, c'est trop important, faut que, faut que ce soir quand on dort, on s'endort les bras, dans ah, les oui. bras, tu vois Et ça. du coup, ce que je fais des fois, quand, parce que je suis encore jeune mariée, mmh. j'appelle ma mère, j'explique à ma mère la situation, mmh. Parce que j'ai confiance en ma mère, c'est-à-dire faut pas appeler n'importe qui, faut pas que vous aller ah. appeler, voilà. T'as faut... pas raconter tes problèmes là de couple. Là. Lave pas tes vêtements devant mm -hmm. tout le monde. Mm -hmm. Ma mère, j'ai confiance absolue en elle et c'est ma mère, oui, c'est ta maman, donc ma elle manière. voudra toujours le bien de votre couple. Bien sûr. Donc quand je lui raconte et c'est là que tu vois que ta mère est sage, c'est qu'elle prend pas forcément parti pour moi, elle me dit ouais, ben, tu vois là par exemple Caroline, je suis désolée mais c'est lui qui a raison. Pas <rire> t'excuser, elle me, elle m'aide un peu à à faire descendre mon orgueil et puis je vais vers mon mari et les choses s'arrange tu vois Mais ça c'est une grâce d'avoir mmh. moi je je, je, je remercie le Seigneur que ce soit Caro qui peut compter sur sa mère mmh. euh Enfin, moi je trouve que déjà c'est un conseil enfin, pas... enfin, c'est vraiment un conseil à prendre ouais. les amis si, si vos parents vous ont élevé dans la chrétienté et vous voyez combien ils vivent dans leur couple prenez leurs conseils en compte mm -hmm. et n'hésitez pas à vous reposer enfin, en cas de problème c'est eux les gens de confiance ça. moi mon père je... c'est pareil je sais que je... c'est une oreille à toute heure de la nuit toute mm -hmm. heure de la journée si jamais j'ai un problème avec Erios, je peux l'appeler et il sera impartial il sera ça, impartial c'est important il va pas prendre mon parti mm -hmm. il va pas prendre le parti d'Hérios, il va analyser la situation il va dire elodie t'as tort t'es es, es ma fille mais t'as tort là euh, franchement les les parents c'est vraiment les personnes de confiance Bien sûr. tu peux on ne connaît pas trop les sœurs, les, les frères, les sœurs, les frères. Tu les vois le dimanche, je tu ne sais pas. Hein mmh, tout tu sais euh, ne <rire> tu sais pas. Donc voilà, donc, euh, ça c'est une grâce. Je trouve vraiment que c'est une grâce qu'on a. Euh... Parents, enfin, là, je parle ouais. de toutes les deux. Mais qu'on puisse avoir une écoute euh, ben, fidèle mmh. et, et impartiale de nos parents. Et après, si ce n'est pas tes parents, ça peut être quelqu'un d'autre. mais prie Dieu que ce soit la, la bonne puisse, personne exactement qui puisse vraiment te conseiller voilà. et en faveur de votre couple et de la réconciliation ça. parce que j'ai enfin euh, j'ai fait l'erreur de euh, voilà de dire à, à une amie une soeur et et en fait elle est là pour la division voilà, voilà. c'est par toi c'est ça c'est par toi c'est ça quitte euh, machin et... Prendre Les partie mauvais pour l'un, descendre l'autre. Enfin, c'est pas la peine.